Comment euh, prendre de bonnes résolutions et comment faire pour les tenir Alors, euh, je vais répartir ça en, en plusieurs... Euh, J'ai répertorié ça, on va dire. Dans un premier temps, euh, nous allons parler de est-ce qu'il est nécessaire de poser des résolutions Oui, non. Ou est-ce qu'il faut plutôt laisser la vie euh, suivre, euh, suivre euh, la vie, laisser la vie nous guider euh, nous allons aussi parler de pourquoi est-ce que c'est important de poser des objectifs et quels sont les risques euh, si on ne les pose pas dans le point numéro 2 nous allons voir euh, comment faire pour poser des objectifs et augmenter les chances pour qu'elles se réalisent et la troisième partie ce serait comment faire pour les tenir ces objectifs là très bien ensuite euh, J'ai préparé pour vous, afin que ça soit facile, parce que parfois on peine déjà, ça a l'air laborieux tout ça, mais en fait pas du tout, pour vous simplifier, pour vous mâcher le travail, afin que ça soit simple pour vous. J'ai préparé un fascicule en PDF, de façon à ce qu'il vous reste plus à compléter les cases. Donc en fait, je vais vous expliquer en fin, de, en fin du live, comment faire pour l'obtenir et, euh, et comment ça se passe. Donc voilà. Donc je vous invite à rester avec moi et je vous expliquerai tout ça à la fin. Bien entendu, ce live est, est interactif. Donc à tout moment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de, de répondre. C'est le but en fait de cette interaction. C'est déjà de. Je souhaite en tout cas de pouvoir vous amener tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre. Euh, d'avoir une année nouvelle, d'avoir une année où vous allez vous autoriser à vivre ce qui est important pour vous, euh, une année euh, où vous allez vous rencontrer aussi. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas s'il y a des questions, je serais vraiment ravie de, de, de vous y répondre. Alors, dans un tout premier temps, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est important de... Euh, poser des résolutions, de prendre des résolutions, de poser les objectifs, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est beaucoup plus important de laisser la vie faire les choses, d'écouter de, de, la vie, de laisser la vie nous guider. On va dire que les deux sont importants. Alors, ce que je constate euh, d'une manière générale, c'est que je constate pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont peur de poser des objectifs et qu'ils décident donc de ne pas les poser du tout. Tout simplement parce qu'ils ont peur d'être déçus, que les objectifs qu'ils posent ne se réalisent pas. Ils ont aussi peur de se sentir incapables en fait, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont posé. Il y a aussi cette peur d'avoir la pression, euh, la pression de, de se dire « mince, j'ai posé quelque chose et je ne vais pas pouvoir y arriver ». Donc, pour éviter cette sensation-là, d'emblée, ben, pas mal de personnes ne posent rien du tout. Il y a aussi d'autres personnes qui ne s'autorisent pas tout simplement à vouloir ce qui est important pour eux, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas. Donc, ces personnes-là se découragent d'avance. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans, dans, dans, dans, dans ces personnes-là, mais ces personnes se découragent d'avance. Pour eux, c'est perdu d'avance. Donc, il y a aussi le fait de dire « je laisse la vie faire et je vois ». Sauf que dans « je laisse la vie faire et je vois quel est le risque », c'est qu'en fait rien ne bouge. Ça veut dire que vous allez faire du surplace. Ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune mise au point. À aucun moment, ce que vous avez vécu l'année d'avant va être remis en question. Vous n'allez pas… Euh, vous allez revivre les mêmes scénarios, par exemple. Et vous allez rester dans ce sentiment de… Ce sentiment d'insatisfaction par rapport à votre vie. Ce sentiment de ne pas se sentir heureux pleinement. Ce sentiment de ne pas avoir votre vie en main. Et, euh, et, euh, et comment dire... Du coup, il y a une écriture qui m'a perturbée dans moi. Vos... Et du coup, c'est... C'est dommage, je trouve, de pouvoir euh, justement, et voilà, je reviens à ce que j'ai dit, et considérer la vie comme une fatalité du coup. C'est comme ça, ben j'ai pas le choix. Mais non, vous avez le choix, justement. Donc, poser les objectifs est indispensable parce que ça voudrait tout simplement dire que vous êtes au cœur de votre vie, que vous vous donnez les moyens, véritablement, de poser ce qui est important pour vous. Vous vous donnez les moyens d'écouter vos propres désirs. Et ce n'est pas juste une écoute, c'est j'écoute et je le pose concrètement dans ma vie. J'écoute mes envies et mes besoins et je suis là au plus près de moi, au plus près de ce qui est important pour moi. Ça amène ça vraiment cette notion de responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même et de se sentir maître. Je prends ma vie en main. Posez vos objectifs Prendre, prendre des résolutions dans votre vie pour cette nouvelle année, c'est prendre votre vie en main tout simplement. Donc c'est un engagement vis-à-vis -vis de soi-même, mais c'est pas un engagement, c'est un engagement sans force. C'est un engagement par amour pour soi. Parce que vous allez poser vos aspirations profondes, vous allez vous interroger sur ce qui fait joie dans votre cœur. C'est ça poser des résolutions et poser des objectifs. C'est aussi oser rêver, en fait. Oser s'autoriser à rêver et poser vraiment ce qui, ce à quoi on aspire. Euh, donc ça, c'est un fait. En même temps, en même temps, laisser aussi la vie nous guider est important et aussi indispensable. Pourquoi Parce que écouter la vie est indispensable parce que la vie n'est ni plus ni moins ce que je suis tout est vibratoire nous sommes des champs magnétiques et selon le champ vibratoire dans lequel nous sommes selon la prédisposition vibratoire dans lequel nous sommes nous aimantons des personnes et des situations à nous donc regarder la vie et écouter la vie c'est voir où est-ce que moi j'en suis. C'est-à-dire que la vie qui se déploie là devant mes yeux, c'est moi, puisque tout est vibratoire. Donc il y a un moment donné où poser les objectifs est important parce que c'est une façon de créer une vibration, justement. C'est une façon de créer un canal ouvert vers un désir qu'on aimerait être possible. Créer son objectif, c'est je... Je me donne l'autorisation et que ce que j'ai envie là soit possible dans ma vie. C'est une façon d'ancrer, d'ancrer une vibration. Et voir comment ça interagit, c'est une façon aussi de voir où est-ce que j'en suis. Donc, euh, je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'ai dit, je le souhaite. Euh, En fait, je pose, je pose un objectif, et ça c'est important, ok Je pose une intention, et cette intention a une vibration. Et je regarde comment la vie y répond. Donc, euh, comme, alors, je vais je, vais, je vais je pense que j'ai envie de faire un schéma. Je vais faire un schéma, et je pense que ça va être euh, parlant. Euh, pour tout le monde. Alors. alors. J'adore écrire. On va juste régler ça pour que vous voyez. Parce que du coup, ma tête est coupée. Super. Ok. Um, ok, comment on va créer ça Ok, on va supposer que. Um, on ne suppose pas. C'est une réalité. L'être humain est fait d'une infinie de champs vibratoires. Parce que nous sommes faits de plusieurs parties. On ne peut pas dire qu'on se connaît totalement. Ce qu'on peut dire, c'est que la vie nous révèle à chaque instant qui on est, qui je suis, où est-ce que j'en suis en réalité, parce que j'ai une, une information de ce que je suis qui est dans mon conscient, et il y a aussi une info, énormément d'informations de ce que je suis aussi dans mon inconscient. Tout ça mis en mélange dans un shaker donne ce que ce que je vis euh, dans ma vie. Donc, je suis cet élément-là qui fait un tout et je suis fait de plusieurs parties. Il y a des parties qui sont plus ou moins lisses dans lesquelles j'ai des parts de moi qui sont acquises. Par exemple, le, je ne sais pas, une part de moi qui a confiance en moi et ça, c'est OK. Il y a des parts de moi qui sont un petit peu, qui ont besoin d'être rétablies. Il y a d'autres parts de moi qui sont acquises. On va, on va, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà, ça, ça se forme un petit peu comme ça. Hop, hop, hop, hop, hop. hop. OK alors ah, ça c'est moi c'est ce que je suis créer un objectif poser un objectif est important parce que c'est une façon de créer une vibration c'est une façon de s'autoriser à ah, j'ouvre la voie à ah, et je pose cette vibration dans l'univers donc je pose cette vibration dans cette vibration là qu -ce qu'est-ce qu qui se passe hop, oh, je crée cette vibration dans l'univers, donc je vais la vivre qu'est-ce qui se passe il y a un moment donné où ça y est, je me suis autorisée à, et j'attends là j'observe la vie et je vois ce que la vie me renvoie à ce moment-là je, je vais vous expliquer où est-ce que je veux en venir vous allez voir je vis ma vie, le temps passe et à ce moment-là hop, j'ai un premier frein je donne un exemple si par exemple je pose l'objectif de, donc euh, ça c'est poser son intention, on est d'accord okay. euh, Si par exemple que je crée le fait que, ok, moi j'ai envie professionnellement d'avoir un poste, euh, voilà le poste de, qui, qui qui est au-dessus de moi, voilà. Par exemple, je veux une, une promotion, euh, une élévation professionnelle. D'accord, je pose la vibration, ça c'est ce que je veux. Nickel. Mais en même temps que j'avance, qu'est-ce que je regarde Je regarde où la vie me mène. La vie me renvoie, hop, un premier blocage. Le premier blocage, par exemple, c'est que ce poste-là, ils l'ont accordé à ma collègue plus qu'à moi. Quand vous allez rencontrer un blocage, ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas ce que vous avez posé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable. Ça ne veut pas dire qu'il qu faut arrêter de poser euh, des objectifs. Ça voudrait juste dire que dans votre système, il y a... Il y a... Euh, Il y a un premier blocage qui est relié, par exemple, à cette part-là inconsciente de vous qui se révèle, tout simplement. Et ce premier frein qui a besoin d'être rétabli, par exemple, par rapport au fait qu'on a cédé, cédé le, le poste à une collègue, par exemple, constitue un blocage que vous avez pour vous réaliser. Mais ce n'est qu'un blocage, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, je précise encore, ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous. Vous ne le savez pas encore à ce stade-là. Donc, ce qui est important, c'est qu'en même temps que vous posez votre objectif, que vous soyez attentif. Chaque fois que vous auriez un frein ou un blocage, ça veut tout simplement dire que vous auriez besoin de rétablir ceci afin de vous sentir davantage complet pour pouvoir avancer. C'est comme s'il vous manque un élément pour aller encore un petit peu plus loin, pour aboutir à votre objectif. Voilà, c'est pour rétablir ceci. Alors, comment faire par rapport au blocage Soit vous avez une lecture très claire de ce qui se passe, et que vous dites, tiens, là c'est une notion de légitimité par exemple, et j'ai besoin d'asseoir ma légitimité, et c'est ok. Si vous n'en avez pas conscience, effectivement, n'hésitez pas à demander de l'aide n'hésitez pas à voir un thérapeute afin qu'on puisse déprogrammer ce qui vous empêche de tendre vers ce qui est important pour vous et c'est pareil donc vous rétablissez et hop vous allez voir, vous allez continuer peut-être un petit peu plus loin, il y aura un deuxième frein pareil, mais ça ne veut pas dire c'est important pour moi de poser ça, parce que pour rebondir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure où les gens ils ont peur de poser des objectifs par peur que ça ne se réalise pas. Ce n'est pas parce que vous avez un frein que ça veut dire que vous n'en êtes pas capable. Ce n'est pas parce qu'il y a un frein que ça veut dire que vous ne méritez pas, j'insiste énormément dessus. C'est quand vous avez un frein par rapport à un objectif que vous avez posé, ça voudrait aussi dire que il y a une part de vous que vous auriez besoin de déprogrammer que vous avez besoin de rétablir en vous, afin de vous avant que vous puissiez vous sentir davantage unifié pour avancer un petit peu plus loin voilà donc écouter la vie effectivement est aussi important j'espère que j'ai été claire, j'insiste beaucoup dessus parce que c'est les deux en même temps en fait c'est pas juste ou l'un ou l'autre je vous donne un exemple ça veut dire que tenir compte de votre environnement est important. Si par exemple, en parlant de l'objectif, si par exemple, j'ai décidé d'être une... Je suis une graine et je me suis dit j'ai envie que cette graine fleurisse. Je choisis un terreau, un terreau qui va permettre euh, que cette graine pousse pour, pour avoir les fruits que j'aimerais. Sauf que je ne peux pas obtenir le fruit que je veux. Si je ne tiens pas compte de l'environnement dans lequel je suis. Donc, tenir compte de l'environnement dans lequel je suis, ça veut dire si je mets la plante au soleil, qu'est-ce qui se passe Si peut-être qu'elle a besoin d'eau, peut-être qu'elle a besoin d'un peu de fraîcheur, peut-être qu'il pleut, il fait trop froid. Donc, cette attention qu'on porte vis-à-vis -vis de soi, c'est l'attention qu'on porte vis-à-vis -vis de la vie. Et c'est de cette manière-là que vous allez prendre soin de votre objectif. Voilà, vous allez le faire pas à pas, en étant en corrélation avec cette intention du cœur qui est votre objectif et ce que la vie vous renvoie. Ça va vous demander du coup, à la fois d'écouter la vie, de respecter votre rythme et de respecter tout ce dont vous, tout ce dont la vie vous amène et dont vous avez besoin pour avancer davantage, pour se réaliser davantage. Voilà. J'espère que je vous ai amené pas mal d'éléments dessus. Si juste là il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser ou vous me les poserez tout à l'heure. Très bien. Donc ça c'est un point important. Maintenant, maintenant, euh, je prends un souffle et on va passer à la deuxième partie. Maintenant. Comment poser un objectif Voilà. Comment, comment, juste comment poser un objectif La première chose que je vous conseille de faire, c'est prendre un cahier de route. Pourquoi Parce que écrire va vous permettre d'ancrer. Je vais, je vais enlever la page, de façon à ce que vous ne restez pas de Hop voilà. <rire> Donc, la première chose que je vous conseille de faire c'est prendre un cahier de route ou un journal intime et écrire écrivez vos objectifs c'est une façon déjà de, voilà, comme j'ai dit, d'ancrer euh, ce, ce, cette impulsion, cet élan euh, d'ancrer vos intentions la deuxième chose à faire c'est de prendre un temps d'introspection un temps d'introspection pour faire le bilan pardon, de ce qui s'est passé pour vous l'année d'avant pourquoi Parce que vous allez faire le point en fait. Une, il est indispensable à un moment donné de faire une mise à jour. Voyez comment vous avez vécu les choses l'année d'avant. Vous pouvez notifier ce dont vous êtes fier de vous, ce que vous auriez envie de maintenir pour vous cette année. Et surtout, surtout, surtout, notez les points d'amélioration. Qu'est-ce que vous voulez améliorer Qu'est-ce que vous voulez changer Quels sont les points que vous les erreurs que vous ne voulez pas réitérer, sur quel point est-ce que vous avez besoin de porter de la vigilance, euh, sur euh, quels sont les domaines dans lesquels vous avez envie de mettre davantage de votre temps, comment vous voulez et rééquilibrer votre temps et rééquilibrer votre énergie. Donc, si cette mise à jour n'est pas faite, vous ne pouvez pas à un moment donné aspirer vous ne pouvez pas aspirer à quelque chose sans rien mettre en place, en fait. Ce n'est pas possible. Il y a un moment donné, il y a une responsabilité, une conscience à poser dans votre vie. Donc, il s'agit donc ici de, de, de répertorier, donc de les répertorier dans chaque domaine. Parce que là, j'ai vu les commentaires que j'ai reçus. Il y a des, des commentaires qui sont assez je, je veux de la joie, je veux être heureuse. Euh, je veux davantage lâcher prise oui, ok mais dans quel domaine dans quel domaine plus vous allez être précis et plus vous allez pouvoir poser des actes qui vont être concrets et précis qui vont vous permettre de vivre le changement qui vont augmenter les chances de vous permettre d'être heureux en fait d'être au cœur de votre vie donc moi j'ai répertorié cinq domaines je vais vous les montrer euh, hop là hop là, hop là, hop là. Hum. voilà ok donc répertoriez ça de façon à ce que vous puissiez super Tac. nickel donc l'idée c'est Qu'est-ce que j'ai vécu l'année dernière par rapport dans le domaine professionnel Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais améliorer et qui me ferait du bien Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer et qui contribue à nourrir euh, ce qui est important, ce qui fait joie à mon cœur Est-ce que je dois diminuer mes heures de travail Est-ce que je pense que là, il est important que vraiment je me booste et que je pose des résolutions de manière claire et que je les pose dans mon agenda, par exemple. Euh, ensuite, il y a le domaine personnel. Dans le domaine personnel, il y a plusieurs points. Le domaine personnel, c'est soi par rapport à soi-même. C'est-à-dire, de quelle manière je, je vois par rapport à l'année dernière comment j'ai pris soin de moi et qu'est-ce que je peux améliorer cette année. Qu'est-ce que je peux garder aussi c'est, ok, l'année dernière, j'ai vu que j'ai pris assez de temps pour moi, pour méditer, par exemple, pour euh, me remettre en question. Et ça, c'est super important, parce que c'est super important de soi par rapport à soi, qu'il y ait une réelle bienveillance morale, une bienveillance spirituelle et intellectuelle. Parce que vous ne pouvez pas ne pas vous remettre en question. C'est tellement important, vous remettre en question par rapport à vous-même, faire le point par rapport à vous-même. C'est avancer, c'est vraiment faire en sorte d'être heureux. Donc, de quelle manière est-ce que, de, au point de vue personnel, vous avez pris soin aussi de votre santé physique, c'est-à-dire de votre corps Est-ce que j'ai fait attention à mon alimentation Peut-être que cette année, ça pourrait m'aider. Moi qui ai peut-être envie de perdre du poids ou pas, est-ce que cette année, j'ai besoin d'apprendre à manger en conscience donc, vous pouvez vraiment poser cet objectif-là. Ensuite, il y a aussi dans le domaine sentimental, c'est-à-dire, quelle est la place Est-ce que l'année dernière, j'ai pris soin de ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe Est-ce que ça m'a manqué Est-ce que ça a été difficile Est-ce que cette année, j'ai besoin de porter une attention particulière ou pas ou est-ce que cette année, en fait, euh, je pense qu'il y a un rééquilibrage Je me suis tellement consacrée à mon domaine euh, sentimental que j'ai négligé mon domaine professionnel, par exemple. Donc, à vous de voir comment vous pouvez euh, rééquilibrer tout ça. Ensuite, il y a le domaine familial. Donc, Le domaine familial, c'est prendre soin de votre relation par rapport à votre mère, votre père, euh, vos enfants c'est-à-dire le premier cercle, déjà, est-ce que cette année, j'ai envie de... -ce que... Comment ça s'est passé l'année dernière, en fait, dans ma relation Il se pourrait aussi que vous ne savez pas, en fait. Je ne sais pas, je sais pas comment... Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'objectif que je vais poser par rapport à ma relation, par exemple, avec ma fille ou ma relation avec mon mari, je, je, je... avec euh, mes parents. Je, je, je ne sais pas comment je peux poser ça pour l'instant. Et c'est OK. L'essentiel c'est que vous puissiez pointer et valider que vous êtes en train de faire un choix. C'est-à-dire, je valide effectivement que là, par exemple, je ne sais pas, par rapport à ma relation avec mon frère, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais décider. Et c'est ok. C'est ok. Je sais que je commence l'année en ne posant rien. Et je reste avec ça en conscience. Peut-être que ça peut évoluer dans l'année. Mais pour l'instant, je notifie que je suis incapable de prendre une décision par rapport à ce domaine-là. Et c'est d'accord. Ensuite, il y a aussi le domaine social. C'est-à-dire que tout ce qui est ben, les amis, le relationnel avec les amis. Est-ce que cette année, j'ai besoin de prendre soin de mon, mon relationnel avec je sais pas, une amie en particulier, par exemple, ou mon groupe d'amis Est-ce que cette année, j'ai envie de nourrir euh, ma relation euh, Inviter avec mes amis, peut-être que ça peut passer par waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas invité les gens chez moi, peut-être que j'ai besoin de m'ouvrir aussi, parce qu'il y a des moments où on peut se dire ben, l'année dernière, je me suis sentie seule, effectivement, donc cette année, peut-être, cette année, voilà, j'ai envie de m'ouvrir, voilà l'acte que je peux faire dans le domaine social. Donc regardez bien par rapport à l'année d'avant et voyez ce, qui, ce que vous pouvez améliorer ou pas, voilà, mais que vous posez tout ça en conscience. Par rapport à vous même maintenant comment une fois que tout ça est répertorié donc tout ça vous allez avoir sur le fascicule donc tout sera il vous sera, suffira juste de compléter donc ça va être assez confortable <rire> voilà après c'est comment augmenter les chances pour que les objectifs que vous allez poser se réalisent la première chose qui est importante c'est que tout objectif que vous allez poser soit exprimé en positif voilà que ça soit exprimé de manière claire que ça soit en positif et, et aussi que ça soit concret c'est à dire ok, moi l'année dernière euh, je me suis sentie euh, par exemple dans ma vie euh, de couple par exemple, en point de vue sentimentale je peux dire ok, je me suis sentie euh, moi, j'ai besoin de, de... Comment je vais expliquer ça Je ne sais pas, j'ai besoin de, de... besoin de me sentir bien. Voilà, j'ai besoin de lâcher prise. Mais enfin, c'est important d'être clair. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ramener tout au concret comme si vous êtes au quotidien en fait. Dans le quotidien, jour... tous les jours, comment ça se vit cette relation sentimentale Comment je peux poser ça de manière concrète vis-à-vis -vis de lui c'est-à-dire, est-ce que finalement, lâcher prise, ça voudrait dire tout simplement qu'il euh, est temps et il est important pour moi, euh, au lieu d'être dans les exigences vis-à-vis -vis de l'autre, ben de me donner les moyens de m'apporter ce dont j'ai besoin, par exemple. Et cette année, je vais être vigilante dans le fait de m'apporter ce dont j'ai besoin, plutôt que l'exiger de mon conjoint. Et ok, et je vais être vigilante avec ça en fait, au jour le jour. Je vais y penser au jour le jour. Donc. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais vous amener à respecter, du coup, les cinq points. Les cinq points qui sont importants, qui vont vous permettre, voilà, donc je dis au familial, oh, formuler de manière concrète et respecter les cinq points qui sont le, le SMART qui est là. C'est-à-dire que l'objectif doit être formulé de manière simple. Ensuite, il est important qu'il soit mesurable. Mesurable, qu'est-ce que ça veut dire Mesurable, ça veut dire que vous allez le mesurer avec votre ressenti. Si vous allez poser un objectif, c'est important que vous puissiez connecter ça à quelque chose qui vous apporte de la joie, à quelque chose qui vous apporte de la paix, de la sérénité ou de la sécurité à l'intérieur de vous. Donc vous allez le mesurer de cette façon-là pour que vous puissiez voir est-ce que cet objectif est si important pour vous ou pas en fait. Est-ce que c'est prioritaire ou pas Ensuite, il y a que c'est important que votre objectif soit atteignable. Ensuite, qu'il soit réalisable et qu'il soit posé dans le temps. Posé dans le temps, cela implique du coup pour vous de poser, d'avoir l'usage d'un agenda dans lequel vous allez poser les actes qui vont être importants pour vous et qui sont en lien avec les objectifs que vous allez poser. Donc, moi je, je vous invite vraiment à avoir un agenda justement parce que c'est vraiment un engagement vis-à-vis -vis de soi-même, je m'engage et je prends rendez-vous vis-à-vis de moi par rapport à ça, par rapport à un objectif que je pose, voilà donc tous ces, tous ces points-là vont vous permettre d'augmenter vraiment les chances pour que vos objectifs se réalisent maintenant oh, j'ai pris des notes <rire> maintenant euh, oui, oui, oui, oui, je voulais vous parler de ça poser un objectif c'est poser une intention positive vis-à-vis -vis de vous-même c'est je vais poser ce que je souhaite vivre et qui fait joie à mon cœur on est d'accord c'est poser vos aspirations profondes c'est se donner les moyens de réaliser vos désirs, vos besoins et vos envies. Donc, ce, ce, cet objectif-là dépend de moi. C'est quelque chose qui me nourrit moi. Ce n'est pas quelque chose... Vous ne pouvez pas poser un objectif euh, par rapport à l'autre. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, euh, euh, je veux que euh, mon fils... Euh, étudie davantage, mon objectif c'est que mon fils puisse étudier davantage l'année prochaine ce que je souhaite c'est que, euh, voilà, par exemple vous ne pouvez pas avoir cet objectif là l'objectif c'est quelque chose qui dépend que de vous ça veut dire que compte tenu du contexte qui est là quand je vois que mon fils ne n'étudie pas comme moi je souhaiterais la question c'est quel est l'objectif, quelle est mon aspiration dans cette histoire par rapport à cette situation là Qu'est-ce que je souhaite pour moi par rapport à moi-même Je proposais l'objectif de ce que je souhaite pour moi compte tenu de cette situation par rapport à mon fils, c'est de, de lui faire confiance. Par exemple, ça c'est l'objectif qui vous concerne. C'est un objectif qui dépend que de vous. Voilà, donc ça c'est très important. Donc un objectif ne peut pas être dépendre de l'autre. Non. Mais l'objectif ce n'est pas non plus... Un il faut que » ou « je dois ». Il n'y a pas d'obligation. L'objectif, un véritable objectif ne régit pas cette, cette pression-là parce que dans le « il faut que » et « je dois », il y a vraiment cette pression. Et cette pression aussi, elle, est, elle pourrait être aussi liée au, à un manque de confiance en la vie. Un manque de confiance en la vie, ça veut dire aussi un manque de confiance vis-à-vis -vis de vous-même donc quand vous allez poser quelque chose n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre réalité si vous désirez quelque chose la vie vous le rend à une condition c'est que vous acceptez aussi de communiquer avec elle et d'écouter ce qu'elle vous renvoie et de recevoir et de rétablir à chaque fois par déprogrammation les différents blocages et intégrer ça en vous voilà c'est vraiment une, une collaboration qui est un avec la vie voilà euh, ok vous vous êtes posé vous avez vu une introspection par rapport à l'an dernier vous avez vu par rapport à l'an dernier quels sont les domaines dans lesquels il y a des points d'amélioration vous avez répertorié dans chaque domaine super vous l'avez formulé en positif en respectant vraiment tous ces points là pour augmenter les chances pour que ça puisse se faire génial vous allez constater à partir de là que euh, mais je, ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, ouais, ça rejoint, c'est-à-dire que il y a, je vais appeler ça des grands objectifs et des petits objectifs, il y a des grands objectifs que vous allez poser tels que euh, par exemple je veux avoir un enfant ou je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie et dans cet objectif-là vous n'auriez pas la visibilité ni sur le temps, ni sur la faisabilité en fait, mais ça va correspondre à une aspiration profonde, à une intention, à un élan qui est sincère et vrai à l'intérieur de vous ok, ça c'est une chose ce n'est pas parce que vous n'avez pas la visibilité que c'est une raison de ne pas y croire, je vous invite à le poser profondément puisque dans la mesure, si vous avez vraiment conscience que vous êtes créateur de votre réalité, ça veut dire que vous pouvez changer les choses la deuxième chose, c'est que vous pourriez aussi, en même temps que vous avez cette aspiration, cette, ce, ce grand objectif et cette aspiration-là, euh, de « je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie ou je veux avoir un enfant », vous pouvez aussi déjà dire « quel est le petit pas que je peux faire qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là »« Quel est le plus petit objectif que je peux déjà poser, qui est à portée de main, que je peux faire par rapport à moi-même » Quelle est la première vibration Quelle est la première pierre que je peux poser qui va tendre vers ce qui est cher à mon cœur Cet objectif-là, il va être davantage réalisable pour vous. Vous allez pouvoir le noter dans votre agenda. Ça pourrait être par exemple « Ok, j'ai envie de rencontrer cet homme-là ou la femme de ma vie. Je vois que l'année d'avant, je ne suis pas beaucoup sortie. » Je vais ménager mon temps de travail. Ok, je m'engage cette année à finir plus tôt pour avoir un temps de sortie, un temps pour accepter les invitations qu'on me donne, par exemple. Euh, pour avoir un enfant, ça pourrait être à vous de voir, en fait. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez déjà poser un petit objectif. Vous posez et vous voyez comment la vie vous renvoie ça. À fur et à mesure, vous allez avancer. À fur et à mesure, vous saurez quel est le pas que vous allez pouvoir poser vis-à-vis -vis de vous-même voilà donc euh, je suis un peu partie je reste toujours dans ce que je viens de dire là euh, oui donc là vous avez posé vos objectifs selon chaque domaine et en même temps il y a une chose qui est très très importante c'est aussi de dire ok j'ai répertorié dans chaque domaine quels sont les objectifs, quelles sont les aspirations profondes la question qui est aussi importante c'est comment quelle est la proportion que je donne dans chaque domaine afin de trouver un équilibre et l'équilibre que vous allez trouver c'est l'équilibre qui est écologique pour vous je donne un exemple si par exemple Euh, vous dites « Ok, moi, euh, ça, c'est moi et l'espace et le temps dans lequel je, je, je vis les choses. C'est mon cercle de vie. » D'accord. Cette année, je m'engage, et c'est important pour moi, par exemple, professionnellement parlant, j'ai besoin de, cette année, de me consacrer à ma vie professionnelle. C'est vraiment mon ambition, c'est vraiment mon envie, c'est vraiment important pour moi. J'ai un besoin de réalisation. D'accord. Je me consulte, je vois que l'année dernière, mon besoin de réalisation euh, n'était pas assez important. en fait. Mais, ok, cette année, j'ai envie d'augmenter ça. Je veux dire que je vais consacrer 50% de mon temps pour ma vie professionnelle. C'est un choix que je vais faire. L'équilibre n'est pas un équilibre intellectuel, c'est un équilibre que vous allez ressentir avec votre cœur. C'est un équilibre où il n'est pas nécessaire de se comparer aux autres. C'est un équilibre qui est unique et qui est propre à vous, qui est propre à, à, à, à vos besoins, à vos envies. Cette année, je décide, par exemple, de consacrer 50% pour ma vie professionnelle. Je le sais en conscience. Je vais consacrer aussi, par exemple, euh, je me suis dit ok, donc ça euh, allez, euh, j'ai vraiment pas cette année mon objectif euh, ma vie sentimentale, j'ai pas de place pour ça, je vais en consacrer que 20% ça c'est ma vie sentimentale par exemple euh, moi euh, allez je il me reste 30% donc il y a une répartition qui va se faire à fur et à mesure. Qu'est-ce qu est qui est important en fait Ce qui est important, c'est que pourquoi faire ce schéma est important Parce que non seulement vous allez pouvoir déterminer en conscience l'énergie et le temps que vous êtes prêt à mettre pour un domaine que vous auriez choisi de développer, parce que c'est important pour vous. À ce moment-là, vous n'allez pas vous dire, tiens, euh, je comprends pas, je me sens mal. J'ai ma vie sentimentale qui est mise de côté, je rencontre personne. Ah non, ça va vous permettre de rester en conscience. J'ai fait un choix et c'est un choix en conscience que je pose. Je fais un choix en conscience que, ok, je ne pourrais pas me consacrer à ma vie sentimentale, donc, donc, je n'en ai pas, j'ai pas d'exigence. J'arrête d'avoir des exigences et je reste cohérent et cohérente avec mes choix. Que je pose à la base donc trouver vraiment une proportion un équilibre dans tous ces domaines de façon qui soit écologique pour vous voilà je pense que ça c'est vraiment euh, important de façon à ce que vous n'ayez pas d'exigence voilà et que vous vous sentez bien avec ça <rire> bien super donc maintenant la question c'est comment faire pour tenir pour les tenir ces résolutions simple pour pouvoir tenir ces résolutions c'est important que vous augmentez votre pourquoi, j'explique si votre pourquoi vous voulez poser l'objectif n'est pas assez dense n'est pas assez important pour vous il est normal que vous n'allez pas le tenir si moi le côté professionnel est à 50% et ça effectivement c'est hyper important pour moi et je sais pourquoi j'ai envie de le faire, parce que ça, moi, ça m'apporte... OK, ça augmente euh, ma confiance en moi, l'estime que j'ai pour moi-même. J'ai l'impression d'être au cœur de ma vie. Je me réalise. Mon besoin de sécurité est nourri. Mon besoin de réalisation est nourri. Et, et, et, et, et pour moi, c'est par exemple indispensable avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Eh ben, je sais pourquoi est-ce que... Euh, je sais, je suis prête à y mettre de l'énergie et du temps pour ça, donc je le fais en conscience, donc en même temps que vous avez besoin d'augmenter votre pourquoi pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de votre objectif, il est aussi important que vous puissiez vous visualiser et être vraiment en contact de, de ce que vous pourriez ressentir si vous l'aviez déjà je me visualise comme si ça y est j'y suis, et ça waouh ça fait joie à mon cœur de me dire que je me suis réalisée professionnellement, pardon super, génial on est ok donc j'espère que vraiment ça, ça vous a permis d'amener oh je sais plus comment on m'a pas fait <rire> on se voit l'envers dans ce truc donc voilà, j'espère que du coup ça vous a amené les éléments euh, nécessaires euh, par rapport à, à tout ce que je viens de développer là donc là je vais passer à la conclusion euh, si je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, il me semble que tout le monde. Euh, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je vais conclure en fait. Euh, je vais conclure. Je vais enlever ça. Je vais pas ça. Ouais, ok. Ok. Donc. Poser un objectif est important. Il est important parce qu'il me permet d'être au cœur de ma vie. Il me permet d'être au cœur de ce qui fait joie à mon cœur. Je pose ce que je souhaite. Je suis. Je me réalise dans ce qui fait joie pour moi. Et je me donne le droit. J'ose et je m'autorise à les poser. C'est OK. Dès lors que je pose cet objectif-là, waouh C'est une permission que je donne à mon système vibratoire que cela soit possible. Super Tant que je n'ai pas cette autorisation-là, l'univers ne peut pas me le donner. Je crée cette vibration, cette vibration elle est là, et j'ouvre cette vibration, je l'ancre. Nickel Je regarde qu'est-ce que la vie me renvoie. Quand je pose cette vibration-là, je regarde ce que la vie dit de moi. Parce que ma vie, c'est un vaste champ. C'est ce que je suis. Ce que je vis me montre ce que je suis. Et où est-ce que j'en suis Je regarde ce que la vie me renvoie. Et je me dis, waouh tiens, j'ai un frein. Ce n'est pas parce que j'ai un frein que ça veut dire que je ne le mérite pas. Ce n'est pas parce que j'ai un frein que ça veut dire que je ne suis pas capable. Ça veut juste dire que j'ai un élément Compte tenu de mon objectif, en même temps que j'avance vers cet objectif, je vois qu'il y a un élément que j'ai besoin d'intégrer en moi. Cet élément constitue, vous pourriez dire, une peur, un blocage, un frein. Nickel. Soit j'en ai la lecture et c'est nickel. Si j'en ai pas la lecture par rapport à ce blocage, n'hésitez pas à demander de l'aide. Allez voir un thérapeute. Qui, vont, qui vous permettra, bon, moi je parle de la déprogrammation parce que c'est essentiellement ce que je fais, pour déprogrammer cette mémoire de façon à ce que vous puissiez continuer sur le chemin. Euh, nickel. Donc après, écouter la vie va vous permettre aussi du coup de respecter votre rythme. Et quoi qu'il en soit, le rythme de la réalisation du projet est forcément le rythme qui va vous correspondre donc ça c'est une chose ça va vous permettre aussi de réajuster à fur et à mesure afin que euh, afin que vous puissiez prendre soin de vous <rire> voilà donc moi je vous invite vraiment vraiment à vous faire confiance, si vous vous faites confiance, vous pouvez faire confiance en la vie puisque vous êtes créateur de votre propre réalité donc laissez laisser la résolution se mettre en place créez-la et laissez la résolution se mettre en place naturellement quand l'objectif se pose naturellement c'est que c'est ok ça y est c'est ancré, ça y est c'est validé ça va vous demander parfois d'avoir le courage d'aller affronter vos peurs, d'aller dépasser le blocage ça va vous demander aussi de vous accueillir et d'être dans la douceur vis-à-vis -vis de vous-même pour accueillir chaque fois que vous êtes confronté à un blocage voilà, donc ça va vous à chaque fois ça va être vraiment cette danse qui va se faire entre l'intention, l'impulsion et ce que la vie dit de vous et surtout, surtout, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin, c'est vrai que pour moi la déprogrammation est vraiment magique C est... C est parce que ça c'est vraiment ça, ça amène à sortir de ce cercle infernal, en fait. Les résultats sont tellement rapides. Donc, ne restez pas là. Trouvez les solutions, quoi qu'il en soit, et donnez-vous juste les moyens de vivre ce qui est important pour en vous. Fait. Voilà. J'espère que j'ai je, été claire, que je vous ai amené les éléments. Euh, effectivement, j'ai préparé un fascicule c'est un PDF qui va vous aider justement. À, bah, à compléter les différents domaines euh, je résume à travers ce fascicule aussi ce que je vous ai dit là alors comment faire pour l'obtenir d'abord c'est gratuit parce que j'avais envie de vraiment d'être au, au, auprès pour vous donc c'est gratuit, profitez-en euh, il vous suffit en fait de m'envoyer un mail euh, un email en MP de façon à ce que je puisse vous envoyer ça euh, voilà donc, euh, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous euh, et de partager la vidéo si ça vous a parlé. Euh, je reste à votre disposition avec grande joie si vous avez des questions euh, par rapport à ce qui a été posé là. Euh, donc, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Merci infiniment de m'avoir écouté, d'avoir été là. Est-ce qu'il y a des questions Oui Non euh, je vais finir en vous exposant aussi ce qui, quel est le programme en fait, pour les jours à venir si vous avez envie euh, le vendredi 11 janvier à 19h30 donc n'oubliez pas il y a la méditation de l'accueil inconditionnel il reste des places donc n'hésitez pas à vous inscrire euh, le, 24, le jeudi 24 janvier à 19h à l'espace donc ça, ça va se passer à Nice je vais faire une conférence gratuite sur les blocages liés à, à nos vies antérieures donc euh, ça je pense que c'est un sujet qui est très important il y a des gens qui posent pas mal de questions dessus donc je serais ravie de vous faire partager mon expérience sur le sujet euh, ensuite il y a un autre un atelier sur deux jours le 9 et 10 février, ça va se passer à Nice aussi sur un sujet qui me paraît mais tellement important et qui nous concerne tellement tous, c'est être en paix avec nos relations amoureuses passées. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé cet atelier sur deux jours Tout simplement parce que pour pouvoir construire une relation épanouissante, il est indispensable d'être en paix avec nos relations passées. Voilà. Sinon. Euh, bah, ce qui se passe c'est qu'on exige à l'autre bah, de, de réparer ce qui n'a pas été donc euh, voilà de toutes les façons l'événement va être mis sur Facebook vous allez avoir la possibilité de vous inscrire on sera en groupe restreint pour que je puisse m'occuper de chacun de vous comme d'habitude donc voilà les infos sur, euh, sur les ateliers, les conférences et les méditations à venir Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci à tout le monde des petits cœurs et les... merci à tous d'être là, présents aujourd'hui. Euh, merci pour les petits mots que vous m'avez mis euh, euh, et qui m'ont permis de me rassurer qu'au niveau de la technique, euh, tout va bien. Euh, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année euh, dans laquelle vous allez vous autoriser et oser pleinement euh, vous réaliser dans ce qui est important pour vous je vous souhaite de vous dépasser je vous souhaite euh, de la légèreté je vous souhaite de la folie pour euh, tout simplement euh, vous éclore euh, tel que vous êtes euh, en dehors du regard des gens et de vous sentir libre pleinement d'être vous et, et j'espère que, que justement ce ce live vous a permis d'avoir les éléments de faire ce pas-là vers vous-même et, et d'oser pleinement euh, euh, savourer la vie telle que vous, vous le souhaitez, que vous puissiez retrouver et la joie et la paix dans votre cœur. Voilà, je vous dis à tout bientôt, je reste à votre disposition. N'oubliez pas de m'envoyer les mails si vous voulez avoir le fascicule. Ciao tout le monde, à bientôt. Tout <rire> plein de cœur, à bientôt tout le monde.